Mon histoire débute il y a bien des années. À une époque où nous avions encore des chevaliers. non pas ces gueux de guerriers sans idéaux. À une époque où les hommes ne craignaient pas de braser l'océan pour tenter de percer le mystère des citadelle. Et puis après? C'est quoi la suite La suite Ah. La suite. C'est que j'ai rudement soif. J'ai pris un en poche. Mais si j'essayais de convaincre l'aubergiste de sacrifier une chopine, je pourrais peut-être continuer un moment. Papa, qu'est-ce que tu fais? C'est es -tu regardé dans le miroir dernièrement Ton visage, la couleur de tes yeux, de ta peau. Je t'ai laissé m'appeler comme ça, parce que j'aime ta mère. Mets-le désormais. Non papa, s'il te plaît. S'il te plaît. Hey, salut mon amour! Qu'est-ce qu'il y hein? a?